Une des expériences surnaturelles qui m'a le plus marquée, c'est justement quand j'ai accepté le Seigneur. Euh, en fait, j'ai été également baptisée du Saint-Esprit en même temps. C'est-à-dire qu'on était à l'église et euh, il y avait la louange, l'adoration qui était passée. C'était super, on a bien chanté. Et au moment où le pasteur arrive et qui demande à l'Assemblée de commencer à prier, alors moi je suis là et je me dis, euh, bon, bah, je vais prier aussi, hein, je ne sais pas quoi dire, etc. Mais euh, je lève les mains comme ça au ciel, et là, je sens comme de l'eau, en fait, de l'eau froide qui descend sur tout mon corps. Et au moment où ça descend, j'étais tellement surprise que mon premier réflexe, c'était de crier « Maman !» Et quand, en fait, j'ai crié « Maman !» et bien, j'ai commencé à parler en langue. Donc, du coup, j'ai fait « Maman Maman Maman Maman !» Et là, en fait, j'ai parlé en langue. Tout le long de la prédication, j'étais véritablement remplie du Saint-Esprit. Et ce même jour, en fait, il y avait deux femmes dans l'assemblée qui étaient malades. Il y avait l'une d'elles qui avait un cancer dans un des organes de... qui est situé au niveau de l'estomac. Je ne me rappelle plus lequel. Et la deuxième qui avait, mal, qui avait un problème au genou. Et donc là, je suis remplie du Saint-Esprit. Je prie en langue, je ne contrôle plus rien. Et j'imposais les mains à tout le monde. Je mettais ma main sur la tête de tout le monde et tout ça. Et euh, le pasteur demande en fait à me faire venir devant pour que je prie pour ces femmes. Alors euh, j'arrive devant et je mets ma main sur le ventre de, de, de l'une qui avait un cancer et sur le genou de l'autre pour que je prie pour elle. Et euh, En fait cette expérience m'a beaucoup marquée parce que je ne me rappelle pas moi-même. C'est des gens qui me la racontent. Je suis incapable de vous dire exactement ce qui s'est passé, de vous décrire la scène, mais euh, c'est des choses en fait, qu'on m'a racontées après. C'est l'une des fois où j'ai été le plus rempli du Saint-Esprit de toute ma vie. Et c'est le jour où j'ai parlé en langue pour la première fois. Donc euh, c'est euh, voilà, une expérience qui me marque beaucoup. Et les jours où je suis découragée, en fait, je me rappelle de ça, à quel point Dieu s'est révélé à moi puissamment et qu'il n'a pas changé, donc il est capable de le faire de la même manière ou si ce n'est plus